Comme le temps passe vite. Je vais vous démontrer aujourd'hui que cela est vrai. Pour l'expérience, je vais utiliser quelques cartes qui vont symboliser pour le temps une horloge et pour l'espace-temps des cartes blanches. On entend souvent dire que le temps passe trop vite et c'est vrai. Si je laisse sur la table l'horloge, l'espace d'un instant et que je frappe doucement. En une fraction de seconde, elle traverse la table. Vous ne me croyez pas Regardez l'horloge et ici lespace temps C'était trop rapide Eh bien, je vous le remonte. L'horloge sur la table. Je frappe doucement. En espace d'un instant, elle traverse la matière. Ça y est, c'est fait. Cette expérience, un jour, je l'ai présentée à un spectateur. Le souci, c'est qu'il n'a pas bien suivi mes conseils. Au moment, du transfert, je lui ai demandé de frapper sur la carte doucement et vous savez ce qu'il a fait Au moment du, de la réception, j'ai été voir et là je suis revenu avec l'espace-temps, un temps interrompu, pas d'horloge et que s'était-il passé et eh bien il avait Casser l'horloge. Je vous remercie beaucoup. Ce tour de magie a été inventé par Dominique Duvivier. Vous retrouverez tous ces tours sur, sur sa boutique en ligne, dont je vous mettrai les liens dans la description. Et pour terminer, une petite dédicace à Sam le magicien qui possède une chaîne de magie. Je vous mettrai son lien dans ma description. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Au revoir.